Salut à tous, bienvenue ici aux Portes de Rennes. Aujourd'hui, je vous emmène fabriquer une lampe solidaire avec nous, en compagnie de Fred, le dirigeant de Lampe Avenue. Bonjour Fred. Bonjour Géry, bonjour à tous. Merci de nous accueillir. Alors d'abord, explique-nous ce qui s'est passé pour vous le 10 mars. Et eh ben, Dans la nuit du 10 mars, il y a eu un incendie à Strasbourg dans un data center et l'ensemble de nos sites internet euh, sont partis en fumée. Concrètement, aujourd'hui, Lampe Avenue, on ne vend que en ligne. Et du jour au lendemain, on a eu euh, l'intégralité de notre site et de nos sites qui sont partis en fumée, qui ont été éteints. Quelles conséquences pour l'entreprise Eh ben les conséquences, c'est plus de chiffre d'affaires du tout. Et aujourd'hui, on a l'entreprise à sauver et les quatre emplois à sauver. Mais c'est quoi ce projet de lampe solidaire Eh bien, écoute, Aurélie t'attend dans l'atelier et elle va tout expliquer. Et je crois même que tu vas bosser un peu. Ah bon <rire> Merci <rire> Salut Aurélie Salut Géry Bon, il paraît que tu as du boulot pour moi. Un petit peu, oui. C'est-à-dire 500 lampes à faire. Là, 500 Bah ouais. Ok. Donc voilà, Donc tu vois, je commence par foncer. Tu peux commencer. Elle a quoi cette lampe de particulier alors, cette lampe, c'est euh, une lampe en chaîne. De brosséliande La forêt de brosséliande Alors, brosselliande, je ne sais pas, mais Made d'une Bretagne, ça c'est sûr. Une forêt Donc, bretagne. Voilà. Okay. Euh, on bosse avec des artisans euh, locaux. D'accord. Et, euh, et en fait, on, on a lancé ce produit il y a longtemps, mais là, ça a une particularité. On a fait euh, une chaîne de soutien pour ce qui se passe. Elle est en édition limitée on en a sorti 500. D'accord. Et en fait, tu auras le numéro... Dans ta chaîne, dans ton, dans ta place, okay. dans ta chaîne de solidarité. Bon, voilà. Et c'est quoi ce marteau Ce marteau, c'est pour enfoncer les tiges. Donc là, tu vas te donner un petit coup. Un petit. Voilà. Voilà. Comme ça Parfait. Pas plus. Okay. C'est impeccable. Alors après, choisis tu ton choisis numéro. Tu choisis ton numéro. Ok. Alors je peux voilà, prendre 404. Ouais. Erreur serveur. <rire> ça t'en t'embête pas. Non, très bien. Vas-y. <rire> ok. Donc, voilà. Hop. D'accord. Alors attends, que je te. Oui, pardon. Voilà, que je te montre. D'accord. Super, elles sont magnifiques ces lampes. C'est bien comme ça Parfait. Donc là, voilà. je peux l'enlever. Là, tu peux l'enlever. Hop. De toute façon, et... si elle est loupée, c'est la mienne. C'est la tienne, tu la gardes. <rire> D'accord. Alors 404. OK Et, et alors ça... c'est quoi ça Alors, ça, ça, ça c'est pour, ah, voilà, pour marquer. Ah non. C'est voilà, pour marquer notre petite marque L34. Okay. Donc alors, tu vas, vas-y, bien droit. Voilà. Hop. Ça ça me fait peur. Ici. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Et tu bouges pas pendant un petit moment. Voilà. C'est tout. Là, tu peux. Vas-y. Et voilà. Et on va passer. Tu vas poncer un petit coup. Et ça y est, elle, est, fi... elle est finie. Non, ah non, encore. elle est pas finie. T'as tout le système électrique après. Là, bah, c'est bien. Écoute, euh... oh, ouais, ouais, l'idée, c'est parfait. On va aller là-bas. Elle est super. Donc, euh... Cette lampe Aurélie, c'est votre produit phare Oui, tout à fait, depuis 8 ans. 8 ans que ça dure Ouais. Ok, alors les amis, cette lampe, vous pouvez la commander dès maintenant en ligne sur le site lampeavenue.fr. Voilà, le lien sera dans la description. Alors en plus d'acheter un objet déco, vous faites un geste solidaire, made in France. Et alors tu sais quoi Aurélie Cette lampe-là, moi j'ai décidé de la mettre en jeu. Super idée On va organiser un petit jeu concours, vous pourrez la gagner avec une marinière en plus. <rire> c'est génial, c'est <rire> parfait Et celle-là, je te l'achète eh ben, C'est trop sympa, Géry Merci d'être venu eh ben, Je t'en prie N'oubliez pas, commandez votre lampe en ligne, le lien est dans la description. Je vous dis à bientôt et likez la vidéo